Visionary Marketing et Evolena présentent un webinaire sur les startups et les scale-up, comment interviewer ses clients B2B avec des conseils méthodologiques et pragmatiques pour bien mener ses interviews de clients. Bien, donc euh, on se présente déjà. Euh, Laurent, peut-être quelques mots pour. Ce oui, bonjour, bonjour à tous. Laurent Kiosotto euh, de la société Evolena. Donc nous, on travaille avec des jeunes entreprises innovantes. Yann Gourvenec, dont je suis fondateur de Visionary Marketing et du site éponyme, euh, qui fête ses 25 ans cette année, joyeux anniversaire. Et euh, en fait, toujours on travaille avec euh, Laurent et Franck euh, Devolena euh, sur des missions en commun. Et donc, en fait, il nous a semblé intéressant aujourd'hui de faire un zoom euh, sur euh, le, les interviews des clients en B2B parce que justement, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, parce que les clients sont bloqués, ils sont peut-être même plus faciles, c'est paradoxal, plus faciles à joindre euh, que, que par temps normal. Et finalement, euh, eh bien, on peut utiliser euh, utilement ce, ce temps pour euh, aller euh, faire des interviews clients. Alors, ici, on va balayer un, un programme qui est assez court. Maintenant, euh, vous verrez, je vous donnerai quelques pistes pour aller euh, approfondir en ligne et et télécharger de la littérature. Et puis on pourra poursuivre aussi avec les questions pour répondre plus précisément à vos préoccupations. Alors on va développer ce sujet en quatre points. D'abord, pourquoi et qui interviewer Deuxièmement, le guide d'entretien. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Et Comment marchent les études qualitatives ça, ça a l'air banal comme question, mais ça ne l'est pas. Et je m'en suis aperçu durant mes longues années d'accompagnement de, des élèves, notamment des exécutifs, donc des, des élèves adultes, euh, dans euh, leur travail d'études et leur travail de, de comment dire, de, de rapport d'études. Euh, c'est souvent un, un point qui les bloque. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce que c'est pas très très complexe. Et du coup, je vais, euh, euh, je vais détailler cela. Euh, dans dans une petit précis méthodologique assez court mais surtout très pragmatique, parce qu'on est sur le terrain, et on n'a pas forcément envie de faire de la grande méthodologie mathématique. Alors ensuite, la courbe d'expérience, ben là justement c'est le petit, le petit tuyau très simple qui va permettre de, de se repérer dans ses études et de faire en sorte que ça aille assez vite et suffisamment en profondeur. Et puis, le dernier point, ce sera le, la conclusion de ce, de ce point-là, c'est faut-il faire soi-même ou faire avec quelqu'un Alors, je vais d'abord laisser la parole à Laurent pour décrire les interviews des clients. Oui, alors effectivement, on peut, on peut se demander pourquoi on traite ce sujet. Et chez Evolena, on est souvent confronté à la situation lorsque l'on travaille avec des dirigeants de, de boîtes, on est souvent confronté à la situation euh, dans laquelle, euh, finalement, les, les entreprises ne connaissent pas réellement bien leurs clients. Euh, et Quand on pose la question aux dirigeants, mais euh, est-ce que vous faites euh, régulièrement des interviews clients pour savoir ce qu'ils pensent de vous, comment ils vous perçoivent On a en général des réponses euh, évasives ou alors euh, les gens nous regardent avec des yeux ronds en se disant, mais c'est quoi, quoi, quoi la question donc, ce pas un réflexe, euh, je dirais, inné, et c'est même pas un réflexe développé euh, chez les, chez les, les, les dirigeants d'entreprises de, technologiques, puisque que c'est notre cœur de métier, euh, de, de se dire, mais oui, tiens, ça serait peut-être intéressant de poser un certain nombre de questions à nos clients pour savoir ce qu'ils pensent de nous. Euh, et, et donc nous on les incite à le faire euh, et dans notre, dans notre démarche nous on est, est, ça fait partie des, des éléments fondateurs de, de l'accompagnement j'y reviendrai plus tard euh, Pourquoi interviewer euh, bah Pour justement comprendre ce que les clients vivent dans leur relation avec leur fournisseur et comprendre surtout ce qu'ils retirent de leur relation avec leurs fournisseurs. Encore une fois, quand on interroge des patrons de start ou de scale-up, ils nous disent ben voilà, nous, voilà, notre valeur ajoutée, c'est ça, et nous, ce qu'on apporte à nos clients, c'est ça. Et quand on interroge les clients, eh bien, on a un son de cloche tout à fait différent. Et en fait, les clients perçoivent une valeur qui est. En général, différentes, voire même quelquefois assez différentes, de la valeur que euh, les entreprises pensent délivrer à leurs clients. Donc, comme on dit euh, souvent, euh, c'est quand même le client euh, qui est roi, entre guillemets. En tout cas, il sait lui mieux que quiconque euh, ce qu'il retire d'une relation avec un fournisseur ou ce qu'il retire de la solution qu'il utilise d'un fournisseur. Donc, autant, autant le demander euh, carrément. Euh, ce qui est également intéressant dans le phénomène de l'interview, c'est que comme on va en profondeur, euh, lorsqu'on va interroger, on le verra un peu plus avec la, la notion de guide d'entretien, etc., comme quand on, quand on va interroger un peu plus en profondeur les clients, euh, eh bien, cette démarche-là crée un lien particulier, hein, crée un lien beaucoup plus profond, beaucoup plus constructif, parce que le client se sent finalement valorisé dans cette démarche, et donc, ça permet aussi de créer un lien beaucoup plus durable dans le temps. Laurent, je t'interromps une euh... seconde, parce qu'il y a une question qui me paraît importante, euh, qui me paraît important de, à laquelle il me paraît important de répondre maintenant, euh, qui est une question d'Isabelle Morando. De quelle taille d'entreprise parlez-vous Alors, moi, je parle d'entreprises de jeunes entreprises, de petite taille, on va dire. C'est des, des entreprises qui vont de 10 à 50 personnes. Mais bon, ce... Ce type de technique est de toute façon applicable à tout type d'entreprise. Euh, on verra après sur la courbe d'expérience ce que ça implique. Mais voilà, c'est euh, aussi applicable aux petites entreprises si la question euh, était celle-là. Bien sûr, puisque c'est même le sujet principal de ce webinaire, puisqu'on s'adresse essentiellement aux startups et aux scale up comme je le disais, comme on va un peu plus en profondeur dans la relation avec un client, eh bien on récupère de l'information extrêmement utile sur ce que trouvent de positif ces, ces mêmes clients dans la relation, et on en apprend aussi souvent des choses importantes sur les lacunes qu'il s'agit de combler. Encore une fois, lacunes vues du point de vue du client. Et ça, ça permet de se projeter dans l'avenir dans l'avenir de la relation avec ces clients-là, mais aussi dans l'avenir de la relation avec d'autres clients euh, potentiels et futurs. Et enfin, dernier point, c'est ce que je disais un peu aussi en préambule, c'est que de toute façon, même quand ils ont tort, entre guillemets, ou quand même quand on pense qu'ils ont tort, les clients ont toujours raison parce que, tout simplement, ils achètent. Et la meilleure preuve qu'on puisse avoir qu'un client euh, accorde de la valeur à ce qu'on lui offre, bah, c'est quand il signe un chèque, tout simplement. Alors, on, on parle bien ici dans ce contexte hein, d'entreprise en B2B. Là, on ne va pas a priori parler du B2C, on est vraiment dans le B2B et on est dans le domaine de la solution. Alors, euh, Yann et moi travaillons, euh, donc Visionary Marketing et Evelina travaillons principalement, euh, mais pas uniquement, dans le domaine de, de, de l'innovation technologique. Donc, euh, on va parler de B2B et on va parler de solutions plutôt plutôt complexes ou du moins des solutions euh, élaborées. Et typiquement, dans ce genre de contexte-là, on a affaire à deux types de populations. On a ce qu'on appelle déjà les décideurs, entre guillemets, et les utilisateurs. Euh, les décideurs, ce sont des gens qui ont participé en général au processus de décision, au processus d'achat, qui ont eu leur mot à dire et qui ont euh, en général pris cette décision en fonction d'enjeux business, euh, plus ou moins stratégiques. Et du coup, eux vont avoir vraiment une vision de euh, l'intérêt de la relation avec un fournisseur par rapport à leur propres objectifs business. Et puis on a aussi cette population de ce qu'on appelle en général les, les utilisateurs qui, eux, vont avoir un point de vue ou vont donner un point de vue plus opérationnel euh, sur l'usage au quotidien de la solution qui a été choisie par les décideurs. Alors, les utilisateurs sont aussi euh, en général impliqués, mais euh, ils ne sont pas euh, forcément focalisés ou impactés directement par les enjeux business. Et du coup, il faut bien veiller, quand on fait des interviews clients, à avoir ces deux visions complémentaires. Parce que si on ne traite que, entre guillemets, les décideurs, on va avoir des on va avoir un « feedback », entre guillemets, sur la stratégie, mais euh, on ne va pas euh, avoir un « feedback » sur, euh, éventuellement, les problématiques au quotidien que rencontrent les utilisateurs. Et à l'inverse, euh, si on ne recueille l'avis que des utilisateurs, on va avoir peut-être des utilisateurs très contents, on peut aussi avoir des utilisateurs assez mécontents, mais pour le coup, on ne va pas avoir la vision plus large des enjeux de l'entreprise et finalement des paramètres qui ont conduit cette entreprise à choisir la solution. Donc voilà, il faut avoir les deux angles de vue pour comprendre véritablement ce qui se passe chez le client et pouvoir même décoder ce qui est dit par les uns et par les autres. Merci. Laurent, alors, petite chose par rapport à ce que tu as dit, B2B ou B2C, on va ici s'intéresser plus particulièrement au B2B qui est notre spécialité, mais c'est tout à fait applicable au B2C si vos clients finaux sont des consommateurs. Les méthodes d'interview ne sont pas spécialisées à un secteur particulier. C'est la même chose. On va y revenir dans une seconde. Alors, qu'est-ce que c'est un guide d'entretien euh, Et qu'est-ce qu'on met dedans Et comment l'établir En fait, il y a des, un peu de littérature qui peut vous aider. Et je vous ai mis euh, ici euh, deux, euh, deux textes. Alors, je, je les remettrai dans, dans l'enregistrement. Je referai un article autour de cela et, et je mettrai les deux liens qui vous permettront de télécharger ces deux guides. Ils sont en anglais, mais ils sont bien fichus. Et ils permettent de. Euh, de se repérer si on n'a jamais fait de guide d'entretien, de, de permettre d'évaluer d'élaborer son guide d'entretien de, de, sans, sans trop de problèmes, avec des, des méthodologies relativement simples et pragmatiques. Alors déjà, euh, qu'est-ce que c'est un qualitatif Alors, Comme son nom l'indique, c'est qualitatif versus quantitatif. Donc, quantitatif, on va essayer de faire des statistiques. Dans un qualitatif, on ne va pas faire de statistiques. On ne cherche pas des statistiques, on cherche des enseignements. Dans le langage barbare du marketing, on appelle ça des insights. C'est des enseignements, des, des conclusions, des recommandations qui peuvent euh, sortir de, euh, des, comment dire, des, euh, des idées qui sont proposées par les clients, par les interviewés. Alors, quel est le but d'une interview euh, qualitative hein Le but, justement, est d'aller en profondeur, d'aller… D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des interviews en profondeur, c'est qu'on va essayer de rentrer dans le, la profondeur d'un sujet et euh, je dirais, à la différence d'un questionnaire où on est, euh, euh, je dirais, dans un, dans un mode assez contraint, où on va essayer de faire le plus rapidement possible, d'essayer de, si possible d'éviter d'aller au-delà de, au de 10-15 questions et de, au-delà de 10 minutes, tout le monde commence à arrêter. Donc on va, être, on va être très très contraint, notamment quand on est en ligne. Donc ici, on est beaucoup plus libre. Mais dans un format plus libre, ça ne veut pas dire qu'on peut mener une interview sur une journée, ça veut, ça veut dire qu'il faut savoir aussi la euh, circonscrire, mettons, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois une heure, selon, selon les personnes qui sont interviewées. On, quand on est en B2B, on peut, bon, ça peut durer un petit peu plus longtemps, surtout si c'est des sujets importants, parce qu'on aime bien rentrer dans le détail, et les clients aiment bien s'exprimer. surtout. Alors, une interview qualitative, elle est appropriée… Euh, pour défricher un sujet là je parle en général, j'oublie l'aspect interview client c'est en général, vous allez faire une étude mais vous ne savez pas trop où aller, au lieu de sauter directement sur une interview quantitative pour avoir tout de suite des chiffres il faut d'abord en dégager des hypothèses Et souvent ces hypothèses vous allez les écrire, vous allez avoir des hypothèses intuitives souvent, comme je l'explique dans l'article qui est en référence de ce QR code ici et de ce URL court. Donc, il suffit de cliquer dessus sur Visionary Marketing. L'article du jour, c'est justement la, la courbe d'expérience. Donc, euh, vous pouvez aller voir il y a plein de, plein de conseils méthodologiques. Quand euh, euh, comment on, dit, on, on veut démarrer un, un sujet comme cela, on commence par défricher. On commence par défricher avec euh, de la recherche documentaire, Desk Research, en, dans le, le Globish euh, consacré. Et puis, euh, on va faire souvent, ça, ça c'est quelque chose que je voit souvent négligé sur le terrain, ce qui est une grossière erreur, quand on connaît mal un sujet qu'on va défricher qu'on ne sait pas vraiment par, où, par quel bout le prendre, on va commencer par faire du non-directif. Et alors là, on prend une feuille blanche, quelques questions très très larges, et on va interviewer bah, des experts, des gens qui connaissent le sujet, qui sont plus, plus informés que vous. Et puis, à partir de là, vous allez bâtir vos premières hypothèses et ensuite, vous allez approfondir ces hypothèses au travers d'un qualitatif. Puis, dans le futur, vous ferez un quantitatif. Alors, il y a des cas où on connaît suffisamment le sujet et on peut faire un quantitatif avant et le faire suivre d'un qualitatif. C'est moins, moins recommandé et ça demande surtout euh, une bonne maîtrise. Si on connaît bien le sujet, si on connaît bien les méthodologies d'enquête et qu'on n'a pas peur de se tromper, alors à ce moment-là, on peut le faire dans l'autre sens, des fois pour des raisons de praticité. Je l'ai déjà fait plein de fois dans ce, genre, dans ce genre de sujet. Si on connaît bien le sujet, c'est possible. Ce n'est pas, pas, pas orthodoxe, mais c'est possible. Dans le principe, on les fait plutôt avant. Et puis, le nombre de questions, eh bien, le nombre de questions, il ne va pas être énorme. Il ne faut, faut jamais dépasser 10-15. Pareil, Il ce sont des questions ouvertes. Donc, c'est des questions qui peuvent mener. C'est pour ça qu'il faut être souple, il faut être capable aussi de rebondir et de changer, de faire évoluer ce questionnaire. Alors, non pas du tout au tout, mais de le faire évoluer euh, au fil du temps pour euh, justement aller piocher dans des, des items qui n'auraient pas été vus dès le départ et puis éviter de recommencer tout à zéro. Alors, ce n'est pas statistique, donc on s'en moque. S'il y a un, une personne qui n'a pas répondu à une question mais que cette question est importante, dès la deuxième interview, vous pouvez la rajouter, vous pouvez faire évoluer votre guide d'entretien pour qu'il soit justement récupéré le, le, le point qui a été manqué. Alors, les avantages, bah c'est la profondeur, c'est une vue beaucoup plus globale et beaucoup plus approfondie du sujet. On va rentrer dans les motivations profondes, on va pouvoir bâtir des hypothèses sur la base déjà d'enseignements, de, de, d'insights, qui viennent des interviews. Quelques risques, quand même, il faut les connaître, ils ne sont pas négligeables, notamment dans le cadre de l'interview client, c'est les biens d'interprétation. Parce que forcément, c'est subjectif. On n'est pas dans un questionnaire oui, non, blanc, noir. On est dans des questions ouvertes, on est dans de l'interprétation. Donc ces interprétations, il va falloir les croiser et puis euh, faire en sorte qu'on euh, on aille vérifier euh, vérifier ces euh, hypothèses, euh, les hypothèses qui étaient pr prévues avant et les hypothèses qui se sont construites au fur et à mesure des interviews. Alors, ça demande aussi un peu de compétences. Euh, souvent, je, je parle de maïotique, parce qu'en fait, c'est une question de faire accoucher ses clients. Alors, bien sûr, vous allez vous servir du, du guide d'entretien, qui est, comme son nom l'indique, qui est un guide. C'est un guide qui veut vous aider à mener un chemin. Mais il faut être capable d'adapter ce guide pour faire accoucher le client. Et des fois, ça demande de la souplesse pour pouvoir changer un peu la façon dont la question est posée pour pouvoir avoir de meilleures réponses en fonction des circonstances. Parce que tous les répondants ne sont pas les mêmes. Et des fois, il y en a qu'il faut, qu faut aider un peu. Alors pour ça, j'ai... Je vais vous donner quelques techniques aussi qui vont vous permettre de vous dégager du problème du, du problème, euh, du problème euh, qui est un peu idiot hein, mais qui est quand même euh, le problème de base de l'intervieweur, c'est que l'intervieweur il a les mains prises il, il a euh, il doit enregistrer euh, il doit prendre des notes euh, et puis euh, il doit réfléchir en même temps et poser des questions c'est pas c'est pas très simple et il y a des petites techniques pour pouvoir se débarrasser de ça euh, le temps, parce qu'il faut éviter que ça dure trop longtemps. Et puis, il n'y a pas de valeur statistique. Ça, il faut le savoir, euh, puisque c'est du qualitatif. Donc, euh, euh, sauf, sauf si vous faites du qualitatif au travers d'un questionnaire quantitatif, ça un grand nombre de personnes et vous faites une analyse sémantique. Mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce guide ben, Chaque cas est un cas particulier. Donc tous les. Il n'y a pas de questionnaire, notamment questionnaire client, qui soit un questionnaire standard. Ça n'existe pas. Chaque cas est un cas particulier. Et puis on l'a vu tout à l'heure, si c'est du consommateur ou du B2B, bah, c'est un petit peu différent. Le guide doit faciliter une conversation naturelle. Donc si vous faites des. si vous posez des questions trop ampoulées, ou avec des termes incompréhensibles, ou avec du langage trop, trop écrit. Euh trop élaboré, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que ça soit assez simple et vos questions soient simples aussi parce que si vous les libellez de façon trop compliquée, c'est moins naturel, il faut que ça soit plus, plus fluide. Définir son objectif et son usage, là j'ai mis quelques exemples, qualité ou adéquation des produits, qualité de la relation, compréhension des enjeux clients, capacité à anticiper les, les, les, les évolutions des besoins du marché. Ça peut être aussi par exemple, vous lancer un un nouveau service, un nouveau produit, ou sur une innovation, pour essayer de tester les clients sur une chose en particulier. Être capable de reformuler, de relancer, j'ai déjà dit. Ne pas oublier de remercier, ben ça, ça va de soi, Il faut toujours être poli. Et puis, quelques petits conseils techniques. Déjà, là, ici, on utilise un outil qui s'appelle Uber Conférence, qui est très pratique. Vous pouvez utiliser Zoom aussi, mais Zoom est payant pour les enregistrements. Uber Conférence va vous permettre de faire un enregistrement jusqu'à 45 minutes gratuit en MP3. Et puis après, je vais utiliser un outil de reconnaissance vocale qui va me permettre d'en traduire le, le texte en transcription. Donc immédiatement, on va se débarrasser de la corvée de la transcription des études, qui est, est d'abord un des problèmes que j'ai élevé tout à l'heure, c'est le temps, parce que ça prend du temps à analyser. Et grâce à ça, vous allez vous débarrasser quasiment entièrement, parce que ça marche à peu près à 95 à 99%. Si vous parlez bien dans le micro, il n'y a pas de problème. Et vous allez pouvoir récupérer des verbatimes qui ne seront pas, euh, comment dire, euh, gâchés par votre écoute ou le fait que vous faites trois ou quatre choses en même temps. Un enregistrement, une transcription, et on peut passer directement à la synthèse. D'ailleurs, moi, en général, je travaille comme ça, un peu comme les sociologues. On commence par la synthèse. Et puis après, on voit, on voit à partir euh, des réponses des utilisateurs et des verbatimes si on arrive bien à retrouver, sur son impression, retrouver son impression première. Parce que ça, ça, ça évite de, de se noyer dans le détail. Donc ça permet d'organiser sa pensée en entonnoir, d'abord par les choses les plus importantes, vers les choses les moins importantes, les plus anecdotiques. Alors, pour ça... Il y a une autre chose qui est importante, c'est la courbe d'expérience. Parce que quand on lit la littérature, et là je vous en ai donné trois principales, les études qualitatives de Françoise Frisch, qui est en français, vous éditions d'organisation, Quantity Research and Evaluation Methods de Quinn and Patton, et puis Gianne Louni Vernet les études de marché, le standard des études de marché chez Weber. Le premier, Frisch, qui est spécialisé en études quali, nous donne en fait des échantillonnages alors très, très orientés B2C, mais ça, ça ne change rien au film, parce que de toute façon, en qualitatif, on n'a pas besoin de d'interviewer de, de très grands panels d'utilisateurs. Alors, je sais qu'elle est spécialisée là-dedans, mais je sais pas pourquoi elle fait ça, parce que ça n'a pas, ça pas de sens. Parce que vous avez ce qu'on appelle la courbe d'expérience. Alors, la courbe d'expérience, ce n'est pas scientifique, c'est pas mathématique, comme son nom l'indique, c'est de l'expérience. C'est quelque chose que j'ai appris de mon prof euh, Pierre-Louis Dubois, qui est un, un des grands professeurs en marketing. Euh, je ne sais pas s'il vit encore, mais enfin, il est certainement plus tout jeune. Il a écrit euh, « Les fondements du marketing » et qui nous, de, nous disait toujours « La courbe d'expérience est entre 10 et 12, pas la peine d'en faire plus. » Et donc, quand j'ai fait des, des études qualitatives, et j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie, eh bien, à chaque fois, je m'aperçois qu'il arriver entre la dixième et la douzième personne qui est interviewée, eh bien, on arrive à peu près aux mêmes enseignements. Alors après, il y en a d'autres, comme Queen Patton, où ils ne se mouillent pas, hein, ils font de, de, euh, deux ordonnances, euh, des fois oui, des fois non, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et puis Gianelloni, ils n'en parlent carrément pas, et ils, font de, ils font des mathématiques. Mais en fait, il n'y a pas de mathématiques sur ce genre de sujet, on est sur du bon sens. Et le bon sens... Il est très simple, vous vous limitez à 12 personnes. Pourquoi 12 Je j'en sais rien, parce que ça marche. Voilà. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. Faites-le, vous verrez. C'est assez impressionnant. Ça arrive toujours. À une condition. À une condition, cependant, c'est que sur votre, votre courbe d'expérience, vous avez, mettons, vos 12 personnes, que vous, que vous sépariez bien les différents types de profils. Alors, je vais ne sais pas si je suis dans la high-tech, je vais prendre, comme l'a dit euh, euh, Laurent, des utilisateurs, des clients, euh, des VARs, par exemple. Et je vais bien avoir les trois différents types de populations qui vont me donner des insights significatifs. Donc, sinon, forcément, vous allez avoir la, la nécessité de faire 12 interviews dans chacun des sous-ensembles. Et là, forcément, vous, vous créez plus de travail. Mais ce ne sera pas forcément plus utile. Donc, il faut, euh, dans ce cas, viser l'efficience et non pas, euh, le, ne pas essayer de, de maximiser. Je vois Friche elle dit que ça va jusque euh, 300, euh, 300 questionnaires en qualitatif. Là, euh, c'est proprement impossible. C'est un truc de fou. Voilà, il nous reste Alors, euh, 10 minutes. On est dans les temps. Pour, pour compléter ton propos, euh, Yann, euh... Bon, chez Evolena, on pratique pas mal les, les approches euh, Lean Startup, puisqu'on travaille, encore une fois, principalement avec des, des, des jeunes entreprises, euh, moins jeunes d'ailleurs, des entreprises innovantes. Euh, quand on lit euh, H. Moria, euh, notamment son bouquin euh, Running Lean ou Scaling Lean, euh, il dit très bien, lui, dans les, dans les enquêtes, euh, dans les enquêtes euh, utilisateurs, enquêtes utilisateurs quand on fait des interviews, euh, disons qu'entre 5 et 10 interviews, on obtient à peu près 80% des cas euh, qui nous intéressent euh, dans le domaine de, par exemple, la mise au point d'une solution. Donc voilà, donc ça corrobore ce que tu disais à l'instant. Voilà, voilà, quand on est euh, à 8-10, déjà, euh, on, est, on est quasiment au, au top. Euh, si on veut prendre euh, une assurance supplémentaire, entre guillemets, on peut pousser à 11 ou 12 mais c'est vrai qu'au-delà de ça c'est pas nécessaire euh, de, de, de, de dépenser euh, beaucoup euh, beaucoup d'énergie alors tu as, tu as évoqué euh, la partie euh, méthodologique euh, bah, comment aborder des interviews clients la question qui vient juste après c'est euh, bah, finalement qui doit faire ces interviews clients et euh, alors Pareil, c'est une question qui peut surprendre, mais pourquoi, pourquoi se poser la question de qui doit interviewer euh, les clients euh, Lorsqu'on discute justement avec des, des patrons d'entreprises de, innovantes et qu'on leur parle de cette démarche d'interview client, leur première réponse est de dire « bon, bah, ok, pas de problème, on va les faire nous-mêmes, les clients, on les connaît bien, on les a tous, tous les jours au téléphone, on peut les appeler quand on veut, euh, le contact va être facile, donc euh, pas de problème, on va s'en charger ». Euh, justement, c'est là où, euh, si on fait ça, tu parlais de biais euh, tout à l'heure, alors biais euh, cognitif ou biais relationnel, si euh, on démarre comme ça, on introduit dans la méthodologie un biais, qui est donc soit un biais cognitif, soit un biais relationnel. Biais cognitif parce que les interlocuteurs habituels des clients euh, ont déjà des idées, entre guillemets, préconçues sur leurs clients, ou pensent savoir ce que pensent effectivement leurs clients. Donc, il y a un biais cognitif. Et un deuxième biais, qui est un biais relationnel, qui est que euh, même si on a les clients au jour le jour au téléphone, eh bien, euh, cette relation, elle est une relation, on va dire business. On va parler euh, des affaires en cours, on va parler des projets en cours. Donc, euh, il y aura toujours en filigrane, quelque part, cette relation client-fournisseur avec tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière, avec tous les, même les agendas cachés qu'il peut y avoir euh, de part et d'autre. Et donc, c'est là où il faut faire très attention. De ne pas s'y pas prendre n'importe comment et pas faire n'importe quoi. Et notre expérience à nous, Evoyana, euh, puisqu'on conduit très régulièrement euh, des euh, interviews, euh, des campagnes d'interviews clients pour nos propres clients, qui sont des, des, des, des entreprises innovantes, notre propre expérience, c'est que à chaque fois que c'est un, un interlocuteur neutre qui interroge un client, ce client dira toujours, il, il, il dira toujours des choses à un tiers qu'il ne dira pas à son fournisseur, pour toute une série de raisons. Notamment parce qu'il peut être en négociation avec son fournisseur et qu'il n'a pas envie de dévoiler ses cartes trop à l'avance. Donc, si la confiance est là, et ça fait partie des compétences d'intervieweur euh, dont tu parlais tout à l'heure, si euh, la compétence méthodologique est là, si le client se sent en confiance, si le client se sent écouté, eh bien, il va se livrer. Et il va se livrer d'autant plus volontiers qu'il a en face de lui un interlocuteur bah, voilà, qui l'écoute réellement, qui rebondit sur ses réponses, qui le relance dans la discussion. Et comme tu le disais tout à l'heure, voilà, il faut que ça soit une conversation facile, fluide, agréable, et plus euh, ça se passe comme ça, et plus le client va se confier, plus le client va dire des choses, et avec le temps, euh, entre guillemets, il va, comme on dit euh, couramment, il va se lâcher. Donc Encore une fois, il va le dire des choses à un tiers euh, qu'il ne dira jamais à son fournisseur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, exemple très concret, nous et Volena, nous menons des campagnes d'interview client pour nos propres clients, et nous, et Volena, nous avons demandé à Yann, de Visionary Marketing, de faire une campagne d'interview de nos clients, pour savoir ce que nos clients pensaient de nous. Et donc, on a mené à l'automne dernier une campagne où on a interrogé une dizaine de clients. Et cette campagne nous a permis de comprendre très précisément et très finement quelle est la valeur ajoutée que percevaient nos clients startups dans notre accompagnement, et nous a permis, justement, à la fois de développer certains points qui étaient vraiment nos atouts, euh, et de, de, de, de combler des lacunes ou combler, euh, des euh, je dirais, développer euh, des approches qui, euh, qui leur manquaient. Tout ça pour dire qu'effectivement, euh, pour faire des interviews clients et pour avoir, euh, pour justement lutter contre les biais, à la fois les biais cognitifs et les biais relationnels, il est préférable de faire appel à des structures éternes à des tiers qui n'ont pas, euh, pas d'enjeu vis-à-vis de ces clients, qui ne sont pas partie prenante, et qui peuvent donc recueillir en toute neutralité tout ce que le client a bien envie de, a bien envie de se de confier pour euh, faire évoluer euh, sa relation avec le fournisseur. Parfait, merci Laurent, il nous reste trois minutes euh, euh... Tu veux, tu veux peut-être euh, passer brièvement sur le, le schéma de Moria Alors, pour préciser notre, notre métier, donc nous, on est, euh, on est donc, euh, une, une entreprise qui accompagne euh, les euh, entreprises innovantes de qui veulent euh, scaler en, en bon franglais, qui veulent passer à l'échelle. Euh, et en fait, H-Moria, que j'évoquais tout à l'heure, qui est un des... Euh, qui est un des, des je dirais des promoteurs, des, des promoteurs très forts du Lean Startup, avec Eric Rees, qui a, qui a euh, conceptualisé le Lean Startup, et Ash Moria, qui l'a décliné sous forme très opérationnelle, Ash Moria dit, bah voilà, toutes les entreprises euh, innovantes passent, par euh, pas symbolisées par le schéma, et à un moment donné, il y a un point d'inflexion, la, la, fameuse, la fameuse période bleue, entre guillemets, où il s'agit là, de passer d'une approche plutôt artisanale à une véritable approche industrielle. Et c'est d'ailleurs dans cette période-là que nous effectuons euh, des euh, campagnes d'interview clients pour avoir le feedback des tout premiers clients, ceux qui ont euh, été quelque part des, des précurseurs, ceux qui ont été des pionniers, qui ont pris des risques avec, euh, avec euh, la start-up en question et, euh, et qui euh, aussi quelque part sont là pour euh, éclairer euh, ces entreprises sur euh, ce qui est vraiment important, euh, ce qu'il faut développer pour passer à l'échelle et pour ensuite satisfaire un plus grand nombre, un plus grand nombre de clients. Euh, et d'ailleurs, euh, sur le site euh, evolena.com, vous trouverez euh, dans l'onglet ressources un livre blanc qu'on a réalisé avec, euh, avec Vigéniori Marketing et qui euh, présente les, les 12 freins euh, au développement euh, et au passage à l'échelle des, des, des startups. Et dans, dans ces douze freins, on, on a identifié justement cette euh, méconnaissance des clients et une méconnaissance de ce que les clients apprécient réellement chez leur fournisseur.